Bonsoir les amis, depuis trois semaines j'ai une chanson mexicaine dans la tête. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête et donc je viens de l'adapter en niçois. Il s'agit d'une chanson d'amour que j'ai composée euh, en pensant à quelqu'un. Euh, une très belle histoire d'amour. Euh, je ne sais pas si elle a existé et je ne sais pas si elle existe encore, mais voici la chanson dilly Tuberi. Dilli Tuberi. Trop bas, le ciel dit tu la caludo Souleau ou dit tu es trop basse lus des lunas dit lui tu sabour, des marais la tu et unido, des miel ou tu allégué à Odija, tu perlutuesse et la tu bouca et tu brasses et tu tu ma Ça y trop plus Des lunes, des tu des larmes, des des chuboucas, et unidos, des mielles, des lutes, des négoulis, des jarres, tu es, c'est la tu bouca les tu des larmes, des vos, tu vos, et vous Franchement, oui, quand as vécu ça en vrai, c'est déjà vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment un bon truc, tu vois, même si c'est fini. Enfin, on sait pas, mais déjà de l'avoir vécu une fois, tu vois.